Yeah. pouvoir à petit de Dieu. J'ai l'air, j'ai l'air, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue. Ouvrons rapidement nos livres dans les livres de Jacques chapitre 5 verset 6 et notre personne qui prend Proverbe chapitre 28, verset à 14. Jacques chapitre 5 verset 16 et Proverbe verset 16. 28, 13 à 14. Nous lisons ces deux versets, après nous pouvons prendre la place. Amen. Jacques 5, 16, nous lisons le Seigneur. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, les uns aux autres, et priez, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente. Juste à une grande efficace. Avec Proverbe chapitre 28, 13 à Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse retient les amis. Le relâche qui est continuellement dans la crainte. C'est lui qui a enduré son cœur tombe dans le malheur. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place. Ok, Dieu soit. Il vous a donné encore ce ces dimanche. Un dimanche euh, là. sur notre grand thème qui est sur la quête d'âme. Nous avons dit des versets. La première verset de nous parle de prier les uns pour les autres. Amen. Et dans le de la Bible nous dit j'aimerais bien lire ça. C'est lui qui ouvre. Dans ma Bible, il dit, c'est lui qui ouvre. Ses offenses ne restent pas. C'est lui qui les reconnaît et les délaisse, obtient la compassion. Dans d'autres versions, ils disent, c'est lui qui cache ses transgressions. Ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'avais dit, la cure c'est l'ensemble des soins ou un aide qu'on peut donner à une personne qui est spirituellement malade. Dans mes interventions, j'ai dit que la tir d'âme n'est pas une délivrance. Mais par contre, pour avoir une bonne tir on doit, pour avoir, une bonne défense plutôt, on doit passer par euh, la tire d'âme. Euh, pour avoir une euh, bonne euh, défense, on doit passer par aussi euh, un bon, une bonne tire d'âme. Si notre tire d'âme n'est pas bonne, nous pouvons aussi risquer de ne pas avoir une bonne délivrance. J'avais pris l'exemple d'un médecin qui veut traiter une maladie ou une personne qui est malade. Ce médecin-là, il va d'abord procéder à demander à la personne concernée qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment tu se sais sens. Et j'avais dit avant que le médecin puisse te donner des médicaments, surtout des médicaments forts, il doit d'abord découvrir ce qui se passe en toi. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Alléluia. Ah, mais... Le médecin doit d'abord prendre connaissance à ce qui se passe en toi pas risqué à commencer à te donner des médicaments, la première des choses, peut-être ces médicaments-là, ça va devenir un poison dans ton corps, ça peut te détruire. Et la deuxième des choses, il risque de rester longtemps à te donner les médicaments sans pourtant guérir la maladie qui est en toi. Voilà pourquoi vous verrez, surtout ici, en Europe, les médecins ne tentent pas à donner quelqu'un le médicament sans pourtant savoir quest ce qui se passe en toi il doit d'abord prendre connaissance. Et la pierre d'âme, ça nous aide aussi à diriger notre prière à Dieu pour un problème et conflit qui se trouve dans ta vie. Et c'est vrai, vous savez, beaucoup de choses viennent dans notre vie et ça vient dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu verras, Proverbe a dit, c'est lui qui cache ses transgressions. Dans ma Bible, il dit qu'il ne récit pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Et Jacques, il a dit quoi? Confessez-vous les uns et les hommes. Si vous allez plus loin, vous allez voir, il a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, il va chercher un ancien de l'église. Et cet ancien là, il va parfois, il va prier pour lui. Et il va le moindre avec lui. Si il avait péché, la personne sera pardonnée et il sera guéri. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. J'avais dit la guerre est tellement important et nous à tant qu'enfant de Dieu, nous devons accepter cela. Nous devons accepter cela. Pourquoi Parce que ça ouvre une porte de délivrance dans nos vies. Ça ouvre une porte de libération. Ça ouvre une porte de bénédiction. C'est compliqué d'avoir une délivrance complète sans pourtant passer par la guerre d'âme. Alléluia. Et j'avais essayé de le dire en disant que où se trouve réellement la maladie que nous nous cherchons Ou la maladie qu'on cherche spirituellement, j'avais parlé des corps. Parler parlé de l'âme, j'avais parlé aussi de l'esprit. J'avais parlé des trois choses. Amen. Amen. C'est là de dire, lorsque l'âme de la personne, l'esprit de la personne est affecté, c'est par là que nous allons commencer à voir, les corps aussi, ça commence à avoir des problèmes. J'avais donné l'exemple des personnes qui restent souvent à la guillotière. Des personnes qu'on peut voir, il marche seulement, il parle lui-même, sur la rue, il commence à parler, il parle, et toi tu dis que cette personne, ben, sa tête ne marche pas bien, il a des problèmes dans sa tête. Non. Si tu prends la personne, qui passe avec lui, tu parles sérieusement avec la personne, tu verras que cette personne, il a un problème quelque part. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous verrez, j'avais dit le dimanche passé, il y a beaucoup de personnes, en réalité, leur corps n'a pas de problème. Mais vu que l'esprit et l'âme est déjà touché, ça commence maintenant à sortir dans le corps et le corps, ça commence à être affecté. Et cette personne-là, il a besoin de passer par un tir pour pouvoir découvrir où se trouvent les problèmes, et lorsque la prière viendra, la prière va changer toutes choses. Qu Est-ce que tu peux dire Amen? J'avais dit pourquoi l'esprit? L'esprit, c'est l'esprit qui se connecte avec Dieu. Et là, c'est là où habite notre volonté, notre sentiment. habite notre, dans notre âme. Et voilà pourquoi j'avais dit si nous regardons les animaux, les animaux n'ont pas l'esprit. Les animaux ils ont l'âme, ils ont aussi le corps, ils ont des choses. Mais par contre l'homme a le corps, a l'âme et a l'esprit. Les animaux, j'avais dit, ils ont des sentiments. Ils ont des volontés. Ils réfléchissent. Voilà pourquoi vous verrez même le, les militaires. Les aveugles, ils ont des champs qui peuvent les diriger, conduire. Parce qu'ils réfléchissent. Mais par contre, ils n'ont pas l'esprit en eux. Et l'homme a l'esprit. Cet esprit, ça se connaît entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi la Bible dira. Allons, la réalité c'est l'esprit. Et j'avais dit son but, premièrement, est d'aider et l'homme de retrouver la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque une personne est perturbée, une personne a des problèmes dans sa tête. Une personne a des problèmes dans son cœur. Des fois, cette personne oublie que je suis chrétien, il n'a pas le soutien, il n'a pas comment faire et il ne sait pas comment s'en sortir. Et à partir de quel dame cette personne va être aidée, soutenue. Et lorsque la prière viendra, cette personne va essayer de rétablir sa relation avec Dieu. Est-ce que tu est là? Ouais. Fais-moi comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Gloire à Jésus. Et une autre chose, son, son but ou son importance, c'est pour que la personne puisse prendre conscience de son état. J'avais dit il y a beaucoup de personnes en réalité, il a des problèmes, il est malade, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien en lui. Mais à, finalement, cette personne n'a pas vraiment la conscience que tout ce qui se passe dans ma vie ou tout ce qui arrive dans ma vie, je dois prendre conscience et je dois m'approcher plus à Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit Il y a beaucoup de personnes nous sommes à l'Église. Nous venons vers Dieu. Mais des fois, nous avons des combats sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos couples. Mais tu verras cette même personne, il n'arrive pas vraiment à prendre du temps à rester dans la présence de Dieu. Des fois, ce n'est pas parce que cette personne ne veut pas. Mais des fois, c'est parce que cette personne est dominée. Et à partir des pierres la pierre d'âme nous aide maintenant à prendre conscience. Lorsque nous allons prendre conscience, nous allons maintenant s'approcher petit à petit à Dieu. Voilà ce que j'avais essayé en résumé de parler le dimanche passé. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur l'origine de Dieu D'où vient Ça commençait où Est-ce que c'est les hommes qui ont créé ça Est-ce que c'est les hommes qui ont cherché à créer ça pour pouvoir connaître la vie des autres On cherche de le faire. Vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre plusieurs fois, Dieu a eu des entretiens approfondis. Pour comprendre ce qui se passe dans la vie d'une personne avant que la personne puisse arriver à faire quelque chose. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 4. on à chapitre 3 après nous allons passer chapitre 4 titre télé pour nous 3 verset Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le trouve hum. mais, mais est au Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu? Avance, papa, descends petit à petit. Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin et je y perds parce que je suis nu et je me suis caché. L'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es Allez-y papa. Est-ce que tu as mangé des larves dont je t'avais défendu de manger mm -hmm. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Avance. L'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'éternel dit Dieu au serpent, « Puisque tu a fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de chambre. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Encouragez-moi et pouvoir partager bien la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Dieu a créé l'homme et la femme. Je dirais, ce jour-là, Dieu était tellement content de créer ces deux personnes. La Bible dit, Dieu avait tout préparé pour eux. Dieu les a placés dans les jardins. Et dans les jardins, il y avait... pouvaient manger quand ils veulent ils pouvaient boire quand ils veulent ils pouvaient tout faire dans le jardin mais Dieu les avait interdit des choses qu'ils ne pouvaient pas toucher ni manger cela veut dire s'ils arrivent à faire ces deux choses là ils vont transgresser la loi de Dieu ils vont pécher. Dieu avait dit à ces deux personnes, les jours où vous mangerez ces deux fruits, vous mourrez. Un jour, la Bible nous dit, c'est arrivé que l'homme va prendre le fruit et il va manger. La femme aussi, elle a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé L'homme qui était tout le temps dans l'état où il était, ce jour-là, c'est « yeux est ouverts pour voir que je suis né. » Dieu venait chaque soir pour parler avec eux, pour les visiter, pour voir comment ça s'est passé. dans leur vie. Alléluia. Lorsque Dieu est venu, vous savez, Dieu sait chaque endroit où il pouvait nous retrouver. Je pense que tu peux dire Amen. Dieu, il sait très bien pour retrouver mon fils ou ma fille, pour que je puisse le bénir, je vais lui bénir dans cet endroit. J'avais vu un témoignage d'un homme de Dieu, en ce jour, je pense qu'il est en Autriche. On était avec lui à quel temps en Afrique du Sud Il s'apprêtait très bien en Angola. Lorsqu'il a voulu quitter l'Angola, finalement Dieu n'a pas voulu qu'il puisse quitter l'Angola pour venir en Afrique du Sud. Il a fait des efforts, il est parti. Lorsqu'il est arrivé en Afrique du Sud, sa vie était un calvaire. Il a commencé à faire le sécurité. Pour manger, il doit commencer à chercher la nourriture derrière les membres. Il a pu passer des moments compliqués. C'est donc qu'il il a dit Non, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois maintenant chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Je vous dis, il a cherché les moyens pour venir ici en Europe. Il a perdu l'argent, il a fait de gauche à droite. Ça n'a jamais marché. Un jour, il entre dans la présence de Dieu. Dieu lui dira que je ne te vois pas en Apocalypse. Tu dois retourner à Angola. Un homme spirituel juge les choses spirituellement. Mais un homme charnel, les choses spirituelles, c'est une pour lui. Cet homme, il a décidé, il avait rien. Il a pris son sac au dos. Retour à l'Angola. Quelques temps après, Dieu lui a fait grâce. Maintenant, il est en Autriche. Il y a des endroits où tu ne dois jamais quitter. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Parce que ta bénédiction, ça va arriver là et tu seras élevé dans cet endroit-là. Une fois déplacer, tu verras les choses vont devenir très compliquées. Dieu vient les tout tout le temps pour voir Adam et Eve. Cette soirée-là, quand il est venu, il ne voit personne. Adam et Eve, ils commencent à se cacher. Oh, on se cache comme pas devant Dieu. Dieu regarde, il appelle Adam, Adam, tu es où? Parce que là, au moins, je t'avais laissé. Là où on s'est rencontrés, là où on parlait, tu ne plus là-bas. Mais tu es où? Adam dira, je pense que ce jour-là c'était une voix triste. Il ne pouvait pas bien, bien parler. Il a dit, Seigneur, je ne tâche. Jésus, mais Adam, pour? Dieu a commencé à s'entretenir avec Adam Pourquoi Dieu va s'entretenir avec Adam Pour savoir là où se trouvent les problèmes Où il a écarté dans la présence de Dieu Parce que Adam n'était plus dans la présence de Dieu la présence de Dieu dans la vie d'Adam était déjà morte. Dieu ne pouvait plus voir Adam dans sa présence. Mais Dieu devait s'entraîner avec lui pour découvrir la cause. Seigneur, je suis mis. Mais qui t'a dit que tu es... Alléluia. Mais depuis ce temps, tout ce temps que tu étais là, je venais, je te visitais. Tu m'as jamais dit que je suis nu. Mais aujourd'hui, je viens pour te visiter. Tu m'as dit que je suis né. Adam, as-tu mangé les fruits que je t'avais dépensés? arriver à comprendre comment nos vies entrent maintenant dans la destruction. Adam était bien, Adam se communiquait très bien avec Dieu, oui. lorsque Dieu venait, si, il arrivait à 19h, peut-être à partir de 18h30, Adam prenait sur sa chaîne, il essayait et il attendait que Dieu venir vous parler. Mais ces jours-là, au lieu que Adam attende Dieu, Adam va aller quelque part pour se cacher. Parce que Adam avait fait quelque chose que Dieu n'a pas ordonné à Adam de faire. Et lorsqu'il a fait la chose, lui-même, il a compris que l'état où j'étais avant, je ne suis pas dans le même état. Mon état a changé. Écoutez, ce n'est qu'un des intentions. Lorsque tu commences à t'écarter dans la présence de Dieu et que tu ne prennes pas la précaution, quelqu'un qui est intelligent, lorsqu'il commence à s'écarter dans la présence de Dieu, il commence maintenant à faire des efforts pour retourner dans la présence de Dieu. Écoutez, la plus grande joie de Satan, c'est lorsque une personne commence à s'écarter dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu vas t'écarter dans la présence de Dieu, tu vas commencer à faire tout sauf rien. Et tu vas perdre ta conscience. C'est par là que le diable viendra tout ce temps que tu avais donné des coups, lui il va te prendre tranquillement et il va te détruire. Adam, qui t'a dit que tu as-tu mangé les le fruit? Un mauvais garçon. Au lieu de dire que Seigneur oui, j'ai mangé le fruit, aide-moi de pouvoir s'en sortir. A ramené l'entrée encore plus loin. Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. La femme que tu m'avais donnée, c'est lui qui a pris le bruit et il a ramené le bruit pour que moi je mange. Et Dieu va retourner vers la femme en lui disant Mais Eve, qu'est-ce que tu as fait Je t'avais mis à côté d'Adam, non pour les détruire, mais pour que tu puisses les guérir tu es son aide, mais tu n'es pas une destruction pour Adam. Qu'est-ce que tu as fait La femme a regardé derrière. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est le serpent qui m'a trompé. Écoutez, si vous regardez dans les versions, D'autres versions, on parle de mon séduction. Vous savez, les temps que nous sommes, la séduction est entrée jusqu'à l'Église pour détruire les enfants de Dieu. Écoutez, voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, ce n'est pas pour rien la Bible dit ceci. Lui précède la gloire, mais c'est lui qui s'élève lui-même. Même si Dieu ne te détruit pas, il y a quelque chose qui qui m'a te détruit. Souvent, celui qui tombe, il ne voit pas qu'il est tombé. Mais les gens dedans qui te voient, c'est eux qui te diront que tu es ah, tombé. Est-ce que tu veux dire ah, « Amen » Je n'étais pas un bon joueur, mais j'étais quand même un bon gardien. Quand vous jouez à l'intérieur du terrain, si tu donnes le meilleur de toi, tu auras l'impression qu'elle te joue bien. Mais cette idée, lorsqu'il te dit qu'elle ne te joue pas bien, il faut. Parce il faut retourner et regarder, est-ce que je joue bien ou je ne joue pas. Bien. Adam il était caché. Mais Dieu est béni pour entretenir en lui as-tu mangé des fouilles voilà l'importance de la Kyrdha. Dans la Kyrdha, il y a l'entretien entre deux personnes. Et celui qui a la Kyrdha, il est censé avoir ce qu'on appelle les dons des révélations. Et dans les dons des révélations, on a le discernement des esprits, on a la parole de connaissance et on a les dons de prophéties. Ce sont des dons qui révèlent des choses qui sont cachées. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Lorsque tu parles avec quelqu'un dans l'entretien, Dieu pour la personne elle lui-même, il ne va pas reconnaître là où il a tombé. Mais toi tu es censé comme un Dieu, il avait directement à, à, à te en lui disant que as-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? La vie de beaucoup des enfants de Dieu sont détruites comme ça. Ils sont détruites comme ça. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, tu as commencé à marcher sans pourtant regarder derrière. Tu as commencé à marcher et tu as oublié les principes de Dieu. Tu as commencé à marcher et tu as commencé à s'enfoncer dans la parole de Dieu. Mais tu ne te souviens pas que tu es déjà sorti dans la route où Dieu t'a béni. La seule et des chose qui peut t'aider si toi-même tu ne prends pas conscience. Écoutez, c'est de chercher quelqu'un et de parler. Et lorsque vous allez commencer à parler, si cette personne-là a l'esprit de Dieu, il te dira, regardez, ici, il faut que tu arranges. Ici, il faut que tu arranges. Ici, il faut que tu arranges. Dieu avait découvert que ce n'était pas pour rien Adam et le Dieu est dans sa présence. Mais la cause était parce que Adam avait mangé le bruit que Dieu l'a toujours interdit. Est-ce que Adam n'était pas bien dans le jardin? Est-ce que Adam n'était pas stable dans le jardin? Une personne qui avait la grâce de voir la présence de Dieu chaque soirée. Une personne qui avait la grâce de voir Dieu chaque soirée, de parler avec Dieu. Mais le péché, les mal, et tenter. La personne est écartée dans la présence de Dieu. Est-ce que tu continues de rester dans la présence de Dieu ou tu es déjà écarté dans la présence de Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, vous voyez les PC pays que nous sommes payés, Ça nous écarte souvent dans la présence de Dieu sans pourtant savoir. Je peux vous dire la vérité. J'entendais témoignage de plusieurs serviteurs en disant que lorsque j'étais en la j'étais chaud. J'ai prié beaucoup. J'ai cherché beaucoup Dieu. Mais en venant ici, même les 30 minutes de la prière est devenu compliqué pour moi. Après, ça t'arrive maintenant de ne pas prendre le temps dans la prière. Écoutez, c'est samedi, on était là à partir de 5h30. Je me suis dit, je vais venir prier à 5h30. Déjà à la maison, j'étais arrivé presque déshéritant. Je me suis endormi un peu 1 h une h 45. Un je me suis réveillé, j'ai poussé dedans. Et nous sommes venus rester ici, on a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps où tu dois recevoir des choses, toutes les choses dans la facilité. Tu dois te mettre dans des sacrifices pour pouvoir, premièrement, garder la relation avec Dieu, et deuxièmement, pour pouvoir attirer les bénédictions pour les choses que tu as besoin. Si tu ne sais pas combattre dans ces temps de malheur, tu peux commencer à faire des efforts. Vous savez ce que la Bible dit Mes enfants, je prépare l'air bien lorsque ils tombent. Mais il y a d'autres qui mangent le pain des malheurs. Vous savez le pain des malheurs Lorsque tu commences à forcer les choses, même si les choses ne vont pas bien. Mais lorsque tu es attaché à Dieu, Dieu rendra des choses difficiles, faciles pour toi. Est-ce que tu veux dire Amen, Amen. Amen. Amen. Deuxième entrée tiens, Caïa et Abel. La Bible dit, Abel était un berger. Et Caïa était là, qui est ce C'est qui faisait des champs. Les gars, ils ont décidé en disant que nous allons porter les sacrifices, les offrandes à Dieu. Je n'ai pas mis dans la Bible là où Dieu avait demandé à Abel et à Caïn venez m'offrir quelque chose. C'était dans leur propre grès que nous voulons offrir à Dieu. Mais la Bible nous dit appelle à préparer une très bonne offrande. Car il va commencer à chercher des choses qui ont été déjà détruites. Lorsqu'ils sont venus vers Dieu, la Bible dit il donne les offrandes de la belle a été accueillie et celle de Taïens, je la rejeté en retournant à la maison Dieu a regardé le cœur de Taïens. la bible dit Taïens était furieux très énervé et Dieu était tellement bon il a inverti à Taïens. il a perdu Chapitre 4, 1, hein, tu lis tout jusqu'à 41, tu verras ça. La Bible dit Dieu appelle Caïn en lui disant ceci. Pourquoi tu es en colère Pourquoi tu as changé ton visage Le mal est devant ta porte. Mais tu as la possibilité de remonter ces mâles-là. Mais si tu ne fais pas attention, les mal là ça va te détruire. Alléluia. Dites-moi, amen. amen. Souvent, souvent dans la vie, lorsque nous voulons faire quelque chose ou lorsque on fait quelque chose, des fois Dieu nous tire attention en nous disant que ce que tu es en train de faire ou ce que tu as voulu faire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais, pasteur, comment 1. Il peut t'avertir dans les canaux des personnes que tu veux avec toi. 2. Tu peux venir à l'église en écoutant le message de l'avertissement. 3. Toi-même, tu peux commencer à lire la parole de Dieu. Tu peux tomber dans un verset où la pro le problème, Dieu est en train de t'interpeller dans le même problème. Cela veut dire, Dieu est en train de donner la possibilité de surmonter ce problème-là. Mais maintenant, la décision ne vient pas de Dieu. La décision vient de toi. Tu as la poss possibilité de le faire. Tu as aussi la possibilité de ne pas le faire. Alléluia. Dieu ne nous, nous, nous oblige pas. Dieu nous montre des choses et c'est à nous de décider est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. Sachant que si tu écoutes écoute Dieu, tu seras heureux. Dieu a prévenu à, à en disant que pourquoi tu es comme ça? La Bible dit, il va appeler son frère pour sortir un paix. Et de là, il tue à son frère. Lorsque Dieu a vu que Abel est mort, si tu lis la Bible, la Bible dit ceci, le sang d'Abel a commencé à crier et sa voix a été attendue vers Dieu. Dieu maintenant veut venir s'entretenir prétendre avec C'était une simple question. Dieu lui posa la question, Kayah. Vous savez, quand tu fais déjà une mauvaise chose, tu seras aussi furieux de répondre brutalement. Parce que tu sais que tu as déjà commis la chose. Quand il va répondre à Dieu, est-ce que moi je suis le sentiment de mon frère Quelle méchanceté je suis le sentinelle de mon frère Caïa a oublié que Dieu avait vu ce qu'il avait à son frère Dieu a vu Dieu va avancer la deuxième question tu n'es pas le sentinelle de ton frère d'accord mais qu'est-ce que moi j'attends qu'est-ce que moi hein? j'attends il y a son sang qui crée jusqu'à moi Dieu est ton frère. Écoutez, les problèmes étaient déjà là. Les problèmes étaient dans la première question. Dieu lui dit ceci Caïen, tu es furieux. Le péché est dans ta porte. Mais tu peux le surmonter. Caïen n'a pas voulu attendre. Caïen a percé encore. Si vous regardez, le sort de Caïn était mauvais. Caïn a été maudit. Mais ce qui m'a étonné, lorsque Dieu donna les conséquences qui vont arriver dans sa vie, c'est en ce moment-là que Caïn va réclamer en disant que Ah Seigneur, les conséquences que tu as données dans ma vie c'est trop dur. Mais Caïn on t'avait dit tu pouvais très bien surmonter la chose, afin que les conséquences ne viennent pas. En ces jours-là, si avait accepté à dire à Dieu, Seigneur, je suis pourquoi Parce que toi, tu as accueilli l'offrande de la paix et tu n'as pas accueilli mon offrande. La Bible dit, celui qui cache les transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient le miséricorde. Aïe a préféré de rester silence devant Dieu. Dieu ne pas dévoilé ce qui était dans son cœur, mais pendant que Dieu avait déjà tout vu. Écoutez, dans le point que nous allons parler pour découvrir les problèmes de Kyrdha, il y a un point qu'on va parler sur le pardon. Bref, ça va t'aider. Tu sais si tu, as, si tu es quelqu'un qui change, tu vas changer au travers de cet enseignement dans beaucoup de choses. Et l'année prochaine, Dieu te bénira. Tu comprendras que il y a beaucoup de choses qui attirent malheur dans ta vie. Non parce qu'il y a des choses seulement devant toi, mais parce que ton comportement de toi-même n'est pas bon. Et tu as besoin, non seulement d'avouer, non seulement de confesser, tu as aussi besoin. D'abandonner certaines choses. Je pensais que tu as compris pour dire Amen. Amen. Troisième entretien. Lisez-moi ce verset, c'est intéressant. Parce que là, c'était dans le Sain Testament. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 4. Commençons verset 7. Okay. La pierre d'âme, ce n'est pas un homme qui a créé ça. Dieu lui-même, il faisait ça pour pouvoir découvrir des choses dans la vie des gens. Lisez-moi ces versets, c'est celui qui a trouvé. Une femme de Samarie vient j'ai refusé les loups. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter le livre. La femme samaritaine lui dit Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs en effet n'ont pas de relations avec les samaritains. Jésus lui, lui répondit Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu si lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donner de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vivre? Sautez-vous, verset 4. la femme elle, lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Mm -hmm. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui, dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu y as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est là a dit vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la circonstance. Donne-moi de l'eau, je ne peux pas te donner de l'eau. Parce que vous et nous, ça ne marche pas. Jésus maintenant va révéler quelque chose, tu ne connaissais pas celui qui est devant toi. Tu devrais toi demander l'eau, parce que la personne qui est devant toi, c'est don de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi de l'eau, afin que je ne puisse pas venir ici pour chercher à donner l'eau. La femme maintenant soif de la parole. Mais finalement, Jésus, en étant Dieu, il possédait aussi les temps de révélation. Jésus connaissait des choses qui étaient cachées dans la vie de cette femme. Je vous dirais que cette femme était spirituellement malade. Cette femme, elle changeait des hommes mais tout le temps et tout le temps et tout le temps. Jésus a remarqué la chose qui était dans la vie de la femme. Il va se diriger directement dans la parole de connaissance. Va, appelle ton mari. Il savait que cette femme n'allait pas appeler un mari. Parce que la femme n'avait pas de mari, qui était elle-même. « Moi, si Seigneur, je n'ai pas de Jésus n'a pas voulu le compliquer. Il a dit « C'est vrai. » Parce que tu m'as dit, « ça. Et la personne que tu es maintenant avec lui, lui aussi, ce n'est pas ton frère. Hein? Je me suis posé la question. Est-ce que parce que c'était une « ou c'est parce que c'était juste une personne qui marchait avec lui? tout cas la poète cela veut dire une personne que vous luttez ensemble mais qui n'a jamais donné une, vie. une bouteille coca à sa mamie ce sont les mariages qui se font maintenant à l'Europe venez nous allons vivre ensemble je ne sais pas si cette femme vivait ensemble avec un homme. Je ne sais pas si cette femme, il prenait juste les hommes et il mettait dans la maison. Il a dit, elle a dit Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Tu as raison. Écoutez, si tu descends juste en bas, la femme avait découvert que la personne qui est en train de parler avec nous. C'est un Messie. C'est un Christ. C'est lui qui est venu pour nous délivrer. La Bible dit qu'il a, a pour juste dans la vie pour dire que je vis le Messie. La personne que Dieu a envoyée pour libérer Israël. La femme était spirituellement malade. Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler de cela. Aujourd'hui il y a eu un nom, des métiers il y un autre nom, après demain métiers il y a un autre nom, après l'autre demain métier il y a un autre nom. On aura du temps de parler sur ça. Peut-être au jour d'aujourd'hui aussi tu es marié. Si tu Sais-tu ce sais que cette circonstance a apporté dans ta vie choses que nous avons cachées toute notre vie. Et c'est même chose qui est en train de nous ronger. Un moment, Dieu attend que dévoile cette chose pour que la prière puisse prendre un impact dans ta vie. De concept Amen. Écoutez, dans la Girdane, il y a des réalités. Voilà pourquoi je vous avais dit, il y a d'autres personnes, il n'aura pas besoin de la prière. Mais lorsque ton cœur sera ouvert, tu verras des choses aussi vont changer. Mais tant que tu vas fermer ton cœur avec des choses que toi-même tu sais, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Mais la personne que tu avais vu les problèmes, il est là. Comment Dieu peut pardonner quelqu'un sans pourtant que tu puisses demander de pardon à une personne que tu as fait mal? J'ai pensé que tu allais dire Amen. Alléluia. Alléluia. N'écris pas l'église ce jour ici. Cet enseignement, ça va nous aider beaucoup pour pouvoir entrer avec une bénédiction sur la matériel en années. Il y a quelques problèmes que nous avons parlé. Pour que je termine, j'ai détaillé quelques problèmes. Les problèmes problème que vous nous avons parlé, ça sera les pardons et le deuxième problème, nous allons parler, ça sera dans la vie affective. Troisième problème, nous allons parler dans la vie des l'ordre sexuel. Tu couches avec celle-ci, tu couches avec celle-là, tu couches avec celle-là, tu couches avec celle-là. Nous allons parler de cela. Et une autre chose que nous allons parler, les problèmes des sciences occultes, qui permettent aussi beaucoup de problèmes dans la vie des gens. qui est passé par là, mais il ne sais pas que ça peut détruire ta propriété. Tu ne sais pas. Et une autre chose, c'est le problème de Pédiche. Moi, je n'avais pas eu de toucher à cela. Ceux qui connaissaient euh, les tâchères, taïkaï, vraiment allé les chercher. Je pense à, à plusieurs fois. Et je n'ai jamais eu la, la grâce de me Jusqu'à ce que je me suis mis complètement dans les choses de Dieu. Peut-être toi, tu avais touché à des choses. Peut-être la personne que tu marchais avec lui, il avait touché à des choses. Au jour d'aujourd'hui, tu es devenu chrétien des fois aussi tu as déjà oublié mais il y a des choses qui te poursuivent ces choses là je vais te dire ça ne va pas toucher dans ton salut Jésus quand il vient si ton salut est là tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur tu entreras mais tant que tu vis il y a des choses que tu vas commencer à servir des conséquences tant que tu n'as pas il une prière précise sur cette chose-là. Je vais dire, Amen. les problèmes d'idolâtrie. Ça, aussi, c'est un grand problème. Je vais expliquer ça. Ça peut venir de toi. Ça peut venir de la famille il y a des enfants ou des personnes où ils étaient là derrière parce que papa m'a mené, maman m'a mené, on partait quand même. Je vais vous dire une chose peut que tu ma choqué. Vous savez, les générations de nos pères, ils nous ont fait entrer dans des choses trop bizarres sans pourtant avoir conscience. Toi-même aujourd'hui, tu n'as pas cette conscience-là. Tu verras que tu es dans la vie chrétienne, mais ton corps, ta vie subissent beaucoup de choses. Tu penses que Dieu n'est pas avec toi, mais écoutez, dans chaque chose dans la vie chrétienne, il y a des principes, il y a des choses à faire. Si tu dis que moi j'ai donné ma vie à Christ, c'est bien. Qui sera sauvé dans les derniers jours? Qui entrera le, le, le, dans le royaume des cieux? Mais il y a des choses qui vont se passer dans ta vie pendant les temps et que tu es en train de vivre dans le monde. Voilà pourquoi tu verras chrétien. Mais il souffre de beaucoup de maladies. Tu verras chrétien. Pour gagner quelque chose, tu dois passer par des difficultés compliquées. Est-ce que Dieu ne te voit pas Oui, Dieu te voit. Mais tu y as besoin d'être dans et d'une prière qui va te diriger dans ces problèmes-là. Voilà pourquoi frère, Dieu a permis que nous puissions partager ce message. À chaque fois que tu écoutes ce message, écoutez-moi, je te donnerai un conseil. Quand tu retournes chez toi à la maison, commence à s'asseoir et vérifier bien les choses qui se passent dans ta vie, ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. Frères et sœurs, les chrétiens au jour d'aujourd'hui, nous subissons des choses, même celles que les païens pas en train de vivre. Mais nous, à l'Église, on est en train de subir ces choses-là. Des fois, tu as pris envie de prier, de bénir dans la présence de Dieu en pensant que même je viens dans la présence de Dieu, ben, il n'y a rien qui se passe. Or, j'ai toujours dit, Dieu n'est pas un garçon de barres. Il passe comme ça, il appelle, il vient. Il passe comme ça, non, Dieu n'est pas un garçon de barres. Dieu vient là où il y a ses principes. Si ce n'était pas le cas, on ne pouvait pas la Bible. Mais il nous a donné une parole pour pouvoir nous aider à marcher. Adam et Eve, Tania et Abel, Jésus et la femme samaritaine. Voilà ces trois chrétiens que je t'ai proposé aujourd'hui, qui a été montré que Dieu avait procédé à un entretien que l'on peut appeler la Guéritain pour pouvoir découvrir ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Le dimanche qui vient, je vais maintenant entrer dans des problèmes. Je vais te faire découvrir beaucoup de choses beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Voilà pourquoi je t'inviterai de venir. Objectif, ce n'est pas pour te faire peur. Objectif, ce n'est pas pour te juger. Mais l'objectif, c'est de faire connaître les choses si tu auras la volonté et la force de le faire. Tu verras, dans ta vie, les choses vont complètement changer. Écoutez, moi je prends juste le message et je vous transmets. Et c'est maintenant à toi de prendre une décision pour que les choses changent Si tu vois que tu vas continuer dans ces voies-là, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que les choses aient changé en nous. Alléluia. Oh, alléluia. Aujourd'hui, j'ai terminé ici. Inclinons la tête et puis, nous, nous, nous allons prier. Mélangez-vous, vous Aba Aba aba Aba Aba Aba papa, Aba Aba Aba papa, Aba Aba Aba aba, aba, Aba, aba, aba. La naïou, pour sa montée, Ola, Nayoe, Manako, les bateaux, Kumbumba, Melaou, Kinobou, Mouni Nanda. Aba, Aba, Aba, Papae, Aba, Aba, Aba, papaie